YouTube Je me retrouve avec des Finlandais. C'est en quoi tu en résurgence Il est possible que si tu additionnes leurs deux scores, leurs trois scores, que tu multiplies par deux, j'aurai plus de kills que. Je suis en forme aujourd'hui. Like, commente et abonne-toi, chacal. Je fonctionne avec tous les, tous mes invités et tous les sportifs de la même manière. J'envoie aucun message. S'ils veulent taper des games, ils m'en en envoient un. Hello. Hello. En fait parce que ça, ça change le truc tu vois Si c'est moi qui, le, qui envoie un message pour l'inviter. Le mec il est en mode vas-y tu sais je lui rends service Et en plus moi tu sais je vais devoir prendre soin de lui de ouf toute la game et tout Alors que quand c'est eux qui m'envoient un message ben ils savent à quoi s'attendre Ils savent le délire et même tu vois c'est eux qui ont envie de jouer Donc c'est donc, plus simple de se permettre on va dire D'être full naturel et, et tout tu vois Parce que peu, peu importe l'invité que j'ai tu vois Il y, y a un peu de trash talk Il y a du taquinage tu vois c'est trop bien je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont me casser Hello. les couilles euh, les Finlandais. T'as déjà refusé des gens Alors, Je dirais qu'il y en a il y en a, il y en a, certains, c'est vraiment trop des cassos, tu vois. Donc euh, je, je dodge. Donc, ouais, forcément, ouais, il y en a quelques-uns, il y a eu non, mais. C'est euh, la raison principale, c'était. Euh, c'était cassos, tu vois. Genre, on aurait, on aurait pas pu rigoler en live et tout, euh, ça, ça aurait été trop compliqué. On, on veut des noms. Le chat veut du drama. Putain, les gars, en vrai de vrai, vingt-neuf mille cinq cents sub, je vous lâche l'info du club. Yeah, yeah. <rire> Bien joué, wall play. Il m'a mis une balle de snipe ce bâtard. Pourquoi il faut les snipers euh, super chauds là les... Vous trouvez pas qu'il faut les, les, les snipers trop bouillants les mecs en bas là Genre il a eu le temps mais. Ah mais c'est encore je... TTV Nini45 Les gars, qui me rush comme ça en résurgence Qui Personne me rush comme ça en résurgence. À part un type de personne. Et c'est toujours les mêmes. <rire> Arrête ah. Chut, t'es sérieux là Je vous dis pareil si j'avais vu un mec mettre 3-6 couteaux comme ça. Je suis mort à clipper ça, les modos, c'est marrant. La merde, la merde. Oh là là, le stream hacker, regarde-le. Regarde-le. Jocos, 91, 45. Ta grand-mère la pute. Faut que je l'équipe, cousin. Faut que je l'équipe, cousin. C'est une, fa une famille. Un dans la zone. Le ciel. Mais vas-y toi, mes de... Tu te l'as fermé, oui T'es en train de camper sur le côté accroupi. Et tu campes les loadouts. Hein. اي عندي يا فزع وزع وزع وزع وزع وزع وزع وزع وزع Alors, les extraterrestres. I tell you, 20 kill. I tell you, team. What? <laughs> You're a crazy man. Hey, I'm crazy man. Thank you for revive. I rush. Thank you, guys. We buy you the loadout. Come here. Okay, don't come here. Sorry, man. I'm fucking strong, man. I'm the best. Hacker man. Oh my lord! What a spray! <laughs> no, I'm not hacker. I'm streamer. a <laughs> streamer. on Twitch. My name is Choi Chuan. I'm streamer number one. Nice. Yeah, If one guys in number one, it's me. But I'm dead. Il a pris sa ligne les gars. Solide sur ses appuis. Bam, elle est belle, elle est belle. 27 kills. 27 27 <laughs> What the fuck? Hey bro, what? You don't play? You AFK this game? Bye bye. team. Thank you for the